No time for members' statements. The member from Dufferin-Calum. Thank you, Speaker. I wanted to share with members of the House a letter I received from a constituent of mine about the unaffordability of Hydro. They wrote, quote, for many like myself and my husband, we are finding it impossible to pay our utilities. I've been on disability through work for the past two years. The employer my husband worked for previously for 20 years shut down and went south of the border. The only work he was able to get him barely more than minimum wage. We live in Shelburne. We're so proud that we finally have saved enough to purchase our first house 14 years ago. Although we do not bring in a lot per year, we are still a few thousand dollars over the low-income threshold for any kind of government assistance with our utilities. Each month, we have to decide who to pay. Pretty soon, we will be more than likely end up with one or more utilities being disconnected. Donc, maintenant, pour repérer les services publics, et pour mettre le droit, donc, si quelque chose n'est pas fait immédiatement, donc, ça va se retrouver comme détroit. Alors, abandonnez et délabrez. Monsieur le Président, l'autre jour, la Société des euh, banques de données... Euh, Alimentaires ont des, des difficultés pour se permettre l'électricité. Le gouvernement a forcé euh, à prendre un choix très difficile, euh, soit de payer l'électricité ou de payer la nourriture. Le temps est venu oh, pour le gouvernement, offre euh, vraiment du soulagement pour les milliers d'individus et de familles comme, euh, euh, comme étant. Et merci. Euh, et aussi le députés du euh, windsor -Ouest. Alors, donc, je suis heureuse de prendre la parole au nom de mes commettants de Windsor-West et particulièrement pour tous ceux qui travaillent dans les domaines des métiers. Alors, alors pour bâtir la loi, pour bâtir l'Ontario, euh, exige que l'on euh, euh, bâtisse l'Ontario et de ne pas, pas compromettre la santé et la sécurité. dans Le processus qui garantit que les travailleurs sont bien euh, formés et cela euh, réduit le niveau des métiers. À un moment, on encourage les jeunes personnes à joindre les rangs des gens de métier et que l'on pense à la satisfaction que euh, la vie de métier va donner la satisfaction aux jeunes gens. Ceci donc met en péril euh, la, euh, le, le domaine est... Ce n'est pas étonnant, étant donné que le gouvernement utilise des vérifications comme une charge désagréable. Ce sont leurs mots et pas les miens. Et un membre de personne va réduire les processus d'inspection de routine, alors que le gouvernement perçoit cela comme une charge dans ceux qui travaillent dans le métier comme quelque chose d'essentiel, quelque chose qui empêche les blessures et les blessures en milieu de travail et sauve des vies. Moi, je suis d'accord. Voilà pourquoi les néo-démocrates demandent que l'ex-ex 16 et 17 soit éliminé de ce projet de loi. Pourquoi les néo-démocrates sont en solidarité des gens qui sont à l'extérieur ce matin pour, pour parler de la préoccupation que nous avons cet après-midi. Les néo-démocrates comprennent le, ce que pensent que les, les, les travailleurs et nous luttons pour un milieu de travail sécuritaire et nous allons poursuivre notre travail député de Merci, Monsieur le Président. Je veux partager une déclaration qui a été partagée par Cameron Letty, le représentant d'une mosquée de Hamilton Mountain et euh, les gens de Hamilton, donc, euh, ils se souviennent de le défiler. Et se dit ceci. 885 euh, aussi des musulmans euh, indiens, ont été recrutés par les forces alliées pour lutter euh, pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui euh, sont dans les forces armées canadiennes et plusieurs de notre ville. Et plusieurs des musulmans qui sont venus dans notre pays et sont venus de nations où il n'y a pas de liberté, de transparence ou de démocratie. Nous, les anciens combattants ont, ont fait des dents pour, pour protéger ces valeurs et se souviennent de ce que c'est que d'être canadien et c'est pourquoi euh, les grands anciens combattants euh, ont lutté euh, pour euh, Protéger les gens ici au Canada. Les anciens combattants nous rappellent la signification de l'intégrité et du sacrifice. Nos anciens combattants définissent ce que cela veut dire lorsque nous sommes ensemble dans notre campagne Il n'y a pas d'unité plus grande au Canada que de se rappeler de ceux qui ont servi dans les forces militaires. Nos anciens combattants sont ceux qui sont rassemblés pour protéger une nation, un drapeau, un drapeau du le drapeau du Canada. À titre de communauté, maintenant nous devons nous engager à vous servir, vous. Comme vous avez servi. Alors ceci commence avec moi un engagement je m'engage à vous, à vous affirmer et pour à vous aider de toute façon possible. Mon engagement c'est de continuer à promouvoir les valeurs pour lesquelles vous avez lutté, la protection des libertés civiles, des libertés, des droits des personnes et l'inclusivité pour tous. Merci député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, de travailler ensemble pendant un des décennies, nous, à Wellington-Halton Hills, nous avons demandé l'amélioration des services de train GO pour nos communautés. On fait des progrès. Alors, la station GO a été rouverte en janvier de 2013 en donnant à nos résidents un autre point d'accès pour le trajet à la région du Grand Toronto. Dont un nouveau train, et maintenant ce qu'on appelle le corridor de Kitchener, donne aux résidents de Jordan une meilleure flexibilité pour leur euh, transport quotidien. Mais on n'a pas oublié la promesse faite par le gouvernement libéral dans l'élection en campagne de 2014 pour établir euh, des services dans les deux voies tous les jours, euh, dans les deux sens pendant toute la journée. Alors, donc, euh, c'est après l'élection de 2014 que le gouvernement a admis qu'il s'entendait prendre dix ans euh, pour offrir le service de deux de euh, Toronto, Alton Hills, euh, de Kitchener à Toronto. Euh, ceci, euh, c'est du cynisme et c'était décevant pour le moins de plus dire, mais ça un fait que riz, renforcer notre résolution donc après euh, l'élection de 2014, le 2 juillet, j'ai déposé une résolution de euh, projet de loi d'intérêt pour aller de l'avant pour euh, qu'ils euh, euh, qu respectent leur engagement d'offrir les services dans les deux sens sur la ligne de kitchener entre la région de Waterloo avec, avec des arrêts à Alton Hills. C'était la première résolution dans l'ordre euh, des euh, projets de loi. Lorsque la nouvelle séance a commencé et euh, j'ai déposé encore une fois mon projet de loi pour appuyer un meilleur euh, service et sa conduite est des premières résolutions. Et nous apprécions, nous comprenons euh, que le travail que fait MetroLink. Et quand j'ai demandé une mise à jour sur le progrès pour améliorer les services de GoTrain, euh, cette réunion a eu lieu à mon bureau de Queen's Park la semaine dernière. Nous avons demandé au ministère du Transport euh, de déployer tous les efforts possibles pour expédier euh, les transports de GoTrain sur la ligne de Kitchener et de respecter les promesses du gouvernement en notre communauté. Autre euh, déclaration. Euh, de Merci. Donc, ce matin, j'ai eu le plaisir de me joindre à 4 000 hommes et femmes qui ont fait des contribution exemplaire à l'économie de l'Ontario. Devant Queen's Park, ces hommes et ces femmes étaient ici. Ce sont des gens de métier et ils représentent des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours pour s'assurer que l'Ontario soit le meilleur endroit pour vivre, s'amuser et, et, et, et grandir et prospérer. Et donc, ce sont des membres aussi de plusieurs universités. L'union professionnelle représente euh, les... Euh euh, les gens d'uniforme, les euh, aussi euh, ceux qui travaillent euh, dans la pose de toit, les, euh, la United Association, euh, les tuyauteurs et les couvreurs. Alors, euh, toutes euh, ces organisations et, et, et, et tous ces travailleurs sont ici aujourd'hui pour une bonne raison. Ils sont ici pour dire au gouvernement libéral euh, que les changements qu'ils ont imposés euh, avec l'annexe 16 et 17 dans le projet de loi 70 euh, sont euh, une erreur. Euh, donc, ça va ouvrir les métiers à des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires et, et vont le faire sans avoir avoir pouvoir euh, consulter les travailleurs qui sont touchés par cela. Monsieur le Président, il nous faut avoir des politiques à encourager des jeunes gens euh, pour poursuivre euh, les fonctions. Nous avons besoin de politiques qui encouragent plus les femmes euh, pour euh, prendre des métiers. Ce sont euh, C'est bien payé et c'est syndiqué. Et à cause des taxes qu'ils payent, et, euh, ils financent nos soins de la santé, notre éducation ou aussi peuvent peut-être ralentir la, la vente euh, de Hydro One. Il faut faire la bonne chose et éliminer l'annexe 16 et 17 de travailler avec les gens de métier euh, des gens. Et donc en fait, de poser des gestes pour que plus de personnes puissent être des gens de métier. Merci, député de tobico Merci, M. le Président. Alors, un peu plus tôt ce matin, donc pendant le cours de deux semaines, j'ai eu deux réunions dans la circonscription de Tobico-Lexo sur le sujet de la réforme du Conseil de... Euh, euh, euh, du conseil municipal. Alors, euh, donc, ce sont des gens avec qui je travaille euh, de très près pendant de, plus de 25 ans pour traiter des questions euh, qu'expérimentent euh, que vivent euh, nos voisins, nos voisinages et nos quartiers pour une bonne planification urbaine. Alors, les idées qui ont été présentées par euh, mes commettants euh, étaient vraiment euh, très réfléchies ils étaient en train de parler de façon de s'assurer que les municipalités, que les prises de décision étaient respectées dans le processus de pile. Alors, ils avaient des suggestions à savoir comment on peut s'assurer que les résidents et les communautés peuvent être plus engagés dans le processus de pile au Conseil municipal de l'Ontario. Monsieur le Président, nous avons aussi souligné les différentes étapes déjà mises de l'avant pour contenir les, certaines autorités du Conseil de la Commission municipale. On a pensé que c'était une bonne... De procéder pour assurer que les communautés locales et que le conseil municipaux locaux ont une meilleure voix au chapitre. Monsieur le Président, en Ontario, nous avons un. Euh, donc, une planification urbaine, un urbanisme très robuste. Mais cela élimine, euh, fait perdre peu d'autorité aux municipalités en permettant au euh, taux d'intervenants de faire appel pour miner cette prise de décision locale. Mes résidents ont présenté de bonnes idées et je suis impatient de voir qu'elles soient mises en œuvre, M. le Président. Euh, merci. Donc, euh, maintenant, au député euh, de Norfolk. Le Canada est en deuil à la suite du dessin euh, d'un euh, pilote euh, de euh, jet, euh, Ross McQueen, et, dans, dans un accident. Euh, McQueen, et, euh, son euh, Hornet euh, CF-18, s'est euh, a, a, a, a, a, a écrasé en Alberta, près de Cold Lake, et, à, a, a, près de la frontière de Saskatchewan à l'Alberta. Nous apprécions donc que prenne une minute de silence euh, en l'honneur de capitaine McQueen, pour, euh, qui est de mon comté. Alors, donc, il vient d'une ferme euh, juste à, près de Fesherville. Et puis, il a fréquenté l'école locale et alors que la famille était très discrète, ils étaient très actifs dans la communauté. Et plusieurs, euh, donc, étaient des fermes qui appartenaient à la famille McQueen sur la route 4. Et puis, euh, leur drapeau était en berne. McQueen était un pilote d'escorte pour le défilé du Père Noël. Du Père Noël et, et il a guidé le Père Noël. Et, et, et il a dit donc à oh, oh, tout le monde à Flècheville et était vraiment... En, était et, et, et, et vraiment impressionné. C'est le genre de cas qui faisait ce genre de choses. Et il était aussi dans l'escadron des, euh, des pompiers aussi. Et puis, il a été à Cold Lake et un ancien combattant avec le temps qu'il a desservi dans les forces armées canadiennes, que ce soit dans le Moyen-Orient et aussi en Europe de l'Est. Alors, j'ai... Bon, une citation très intéressante de Jonathan Vance, général de chef de personnel, mais le temps ne permet pas de citer le capitaine Thomas McQueen, 1987-2016. Alors, donc, on on, on on le manquera. Il va nous manquer beaucoup d'autres déclarations de Glengarry-Prescott. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a tellement de choses formidables et des choses intéressantes qui se produisent dans mon ma... glengarry prescott J'ai eu l'honneur de présenter le prix du Premier ministre pour l'excellence et aussi avec des membres, des intervenants. Nous avons célébré l'ouverture officielle du bureau d'administration à Russelltown dans le comté canton de Russell. Et vendredi, je me suis présenté au cinquième anniversaire du King Club, et ça, c'était vraiment une belle soirée. Non seulement tous les clubs, les réalisations et les contributions de la communauté ont été présentées et célébrées, mais, Monsieur le Président, il y avait une surprise. Alors, donc, une, un chef de la communauté, un bénévole, Cindy Anthony, a reçu le prix de le plus grand honneur de Ken Canada est mem euh, euh, d'être membre à vie. Elle est bien connue dans la communauté pour jouer un rôle très important dans plusieurs projets au cours des de cinq dernières années. Félicitations. C'est euh, bien mérité. Monsieur le Président, samedi soir, à Rockland, nous avons célébré une, une année productive avec Guy, Jardin, Guy Desjardins de prescott russell J'ai saisi l'occasion pour le remercier. L'excellent travail et le bon leadership qu'il a donné dans toute la région. Félicitations, maire Desjardins. L'événement, donc, euh, G, le prix JP Saint-Pierre a été donné à M. Anthony. Ça a été donné par Jocelyn Saint-Pierre, la femme euh, de son épouse, et pour reconnaître sa contribution, son dévouement à la communauté. Félicitations à Doug pour sa participation et son leadership dans Russell et parmi tous les autres événements, et particulièrement pour son travail formidable dans l'avenir de Russell. C'était tout un week-end. Félicitations, Cindy et Doug, Anthony député de Népissing. Euh, bonjour à Monsieur. Alors, les comités de la circonscription euh, sont inquiets euh, du euh, plan de, euh, euh, de limiter le marché de plafonner le carbone. Alors, donc, euh, les communautés Blossom, Shishin et Calendar ont réussi à adopter des résolutions municipales euh, concernant leur préoccupation. Le gouvernement a ce euh, plan euh, ça comprend euh, une euh, hausse de 4,3 cents et 5 de plus pour le gaz naturel. Les chefs des communautés ont noté que le nord de l'Ontario déjà fait face à des difficultés, avec des taux de gasoline plus élevés à des hivers plus froids, qui ont un impact sur les frais de chauffage de domicile. Par ailleurs, les résidents font face à des distances plus éloignées entre les grands centres pour les services, comme par exemple les soins de la santé et l'éducation. En conséquence, les municipalités de Glosson, Chisholm et Calender ont résolu que le gouvernement exempte le nord de l'Ontario contre les hausses de gaz naturel et élimine aussi l'augmentation par litre de 4,3 pour les frais de gasoline. Il est temps pour le gouvernement de commencer en temps à écouter et de rendre de cesser et de rendre la vie trop difficile aux citoyens du nord de l'Ontario. Alors, merci donc à tous les membres. donc Nous allons passer au rapport des comités.